Hugo fait un ASMR avec les manteaux. Oh là, je... Oh le bruit que ça fait sur le micro, j'imagine un gros Ouais, c'est ça moi, je lui casse la gueule à l'autre modo. 10 euros sur Nartas. Oui, bonsoir. Comment ça va Hugo Bah très bien et toi Croca. Donc si vous voulez, voici Croca peut-être le prochain. Et <rire> <Respecte -moi. rire> t'as pas entendu ce que je viens de dit au début tu, Je croyais que tu te disais Oh mais ça va croquin, ça me va bien encore. Je <rire> ah, ignoré Croca, <rire> Pourquoi tu glisses <rire> T'as mis, mis du savon sous tes pneus ça, ça, Oh Une petite pack flip Oh là là là Merde, l'arrivée <rire> Faut que je m'échappe Vite Je vais t'attraper Fais gaffe à tes pneus Ah <rire> les pneus tu les as touchés <rire> Connard, yeah. Yeah. Yeah. <rire> yeah. Et le petit, la seule difficulté c'est que c'est un wesh déjà, regardez. Yo, yo. Ah Putain Le crocodile, l'enculé Ouais, <rire> Il y a du sang Oh bah ça c'est simple. Merde Oh, oh, là, oh bah, oui, Merci mister bon, Ça arrive Oui C'est bon, ça arrive Le succès Est-ce que peux-je chanter une chanson avant que je saute Non Non tourne, vite okay. pour voilà, attends. le crainte qui y tord au KLM MDR. <rire> bon, alors je vais appranger mon micro. attends, est-ce que euh, tu regardes euh, Est-ce que tu me suis sur Twitch juste pour savoir C'est moi qui vais vous vomir, vomir dessus. Ah, attends, remplis ma. C'est bon Non. Ah, merde, tu peux attends. vomir dans mon saut <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il fait <rire> Je vais m'échapper à tout moment. Regardez, il y a un gros con qui est en train de lever l'eau. Eh, hey, tu sais lire Eh, <rire> <rire> <rire> hey, tu sais lire <rire> Allez, tiens-moi dessus, allez! Oh là C'est quoi ça? Oh y'a ah un cochon, là, le je le cochon! Ah ouais, ah, bah, celui-là il est mieux, ouais! Je vais le nourrir encore! Tiens, Moi le aussi! <rire> tiens! Cave-toi de banane! <rire> Engraissez-le! Attends. <rire> Attends, on va essayer de nourrir ton cochon avec de la et colle! Et comme ça, et comme ça me tient un peu trop, une je suis sur le Ça veut pas! Ah pipi Ah zera! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, allez! Allez! allez! capitaine cochon zera! Ah, C'est bon, on vous a ravi! Mais non Qu'est-ce que c'est Qui c'est qui m'a tiré dessus Qui c'est -ce le fils de pute qui m'a tiré dessus Je vais censurer ça, ça va être surpriseur ça après. Hey. Dans leur cul on sert à... Dégage Mais tu m'as poussé Je <rire> vais oh, pas remonter. Il a dit quoi Il a dit pute <rire> Yeah <rire> Oui gros Oui <rire> gros Oh merde il a dit le handword Merde Twitch Me banne pas Non Qu'est-ce que tu bébé Idiot. Oui Oh le Nice Oh le Nice. Oh le foul Oh le bon le Putain Oh le Oh Oh le Oh Oh le Putain le Oh le Oh tu. Oh là là Cette action Moi j'étais en retour Windows. <rire> <rire> moi je m'en bats les couilles. Mais putain mais je vois personne Ouais moi aussi ça me saoule. T'es mais je suis un campeur sans déconner je visite la map Oh ce monstre Oh là là, là, là là Ok, le dernier round là. Oh, oh mon Dieu Donc voilà, Nartas on l'a fait une dernière victoire. Est-ce que t'as un dernier mot à dire euh, de ce live <rire> Mon bébé C'est maman Comment vas-tu Et oui J'ai la voix de Mickey ouais, ouais. Ok, j'ai enfin compris où était la fenêtre. Putain <rire> En vrai, depuis le début, il je lui ai dit des panneaux. Et c'est en bas, je dis bien en bas, tu vois, je fais les gestes d'en bas. Enfin, une radio-livre. Oh, bien j'ai un roi ah. Elle base, de... c'est mon rayon, donc... C'est croquin. C'est croquant Ça prend dans la bouche. Ah, je, je sens le croquin, Et hey, Ça sent le seed avec euh, le... le côté... Euh... <rire> ouais, oh faut que j'en fasse un mot! Incroyable! Bonjour! Euh, bonjour, euh. bonjour! Le streamer qui lit! <rire> c'est <rire> vous. Euh, les. Les. Les. Oh ouais, les frites merde! <rire> <rire> un, attends, bah c'est un truc à croire là! Wouh! Euh... Oh, oh t'es parti Oh de ma vue je vais vous t'étais You les poulets you. <rire> Attends on va vous aider quand même Ouais plutôt ouais Oh ils vont se ouais. Dépêchez-vous c'est bientôt ah. l'heure de Oh Ah, ah. ah. Mais, pas. mais non mais tourne pas Bah parce pas que j'ai je... bah tourné eh, c'est pas, pas de voiture là là pas. hein c'est un bateau là-bas là hein là Bah. c'est de la merde. Bah Petit bateau oh, eh, eh ben connard Mais parce que là on fait putain de putains de bâton Qu'est-ce qu'on fait les putains de <rire> <ma peau. rire> -ce que, là, putains là T'en as quoi de mort oui. Ouais. Ouais. Mouin Mouin Mouin Mouin oui. oui. Mais le tas il est génial <rire> Il va arriver derrière Oh la vache Non pas le cut Oh putain! Ouais, tu t'es pas fait cut! Yes! Pourquoi du coup, on va jouer à. C'est putain, une... putain, mais qu'est-ce qu'il est. Nartas, putain! <rire> <rire> putain! à côté de du même Mais qu'est-ce que vous faites dans ma forêt là? <rire> <rire> ah, merde! Mais cassez-vous là! Oh putain! Le FBI de Nintendo ZFR est venu m'attaquer avec ses 20 amis! Oh la vache! Oh la vache! Merci euh... Nintendo ZFR! Oh putain. putain! Ah non, ça c'est le modo, merde! C'est le modo! Ah voilà, ça c'est mes modos! C'est mes modos, c'est modo. modo. normal! Pour, euh, pour l'écran perso! Oh putain Oh la vache Quelle journée Wah oh, Jeff putain Putain Oh merci Jeff Et Après on va faire une petite pause pour que je me serve une petite mentalot pour me reposer Whisky coca, c'est pas mal. J'ai goûté une fois. Je, oh mon dieu, un jeune de 14 ans qui boit de la colle. Ninja Warrior, il fait des frigures. Des frigures, ouais, je... Des, frigures. des frigures. Je fais des frigures tous les jours. Oh la vache, non, c'est pas. Non Voilà. Bravo, bonjour. Bonjour. bonjour. Ah Toi, au moins, t'as pas 14 ans. C'est un peu violent. J'aime pas, je préfère nous rejoindre l'équipe. Je préfère faire du 3v1. Vas-y, vas-y, vas-y, vas pas de soucis. Pas de Alors, je refais la situation. Vous marquerez pas. Bonjour On peut on peut muter le gosse T'inquiète pas, après je me le supprimer des Demande à Kirikou s'il si veut priver en plus. Sur ce, bonne soirée et à demain. Et rendez-vous demain 19h. Voilà, mais pas avec toi. Bonsoir. Bonsoir le street. Waouh les lunettes Ah bah oui, là Darko c'était what the fuck là, là c'est, je suis le docteur disrespect là Il s'est passé un truc chelou, je crois que je me suis euh, vu dans le jeu, on aurait presque dit machin Mais je croyais que c'était euh, l'état vraiment comme un rêve oh, ça veut dire est-ce que je suis rouge Je suis indien Mon dieu Ah, <rire> passe-moi ton arme Pan, bon. ah mais ça j'ai tiré un peu à côté Voix Oh non mais ça visait sur son nez, sur ses euh, celle là euh, Peut-être une table dans les fesses, Obéissez. Ah mes fesses Ah mince, il va descendre, je pense qu'il va descendre. Ah non Non Mes bijoux Oui Tous une bonne soirée. Voilà, c'était ce kick. Le nouveau Twitch d'affilité Sur ce... Bisous. Attends, d'abord, je déplace un peu la main pour faire la miniature. Voilà. Bisous. Merci d'avoir regardé ce petit résumé qui résume toutes les lives que j'ai pu faire pendant cette semaine N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à commenter Ce serait un petit plaisir Mais en fait pas, il y aura des PS stuff qui pourront compiler toutes ces journées Sauf si par exemple il y a un instinct qui sont pas drôles Du coup je remercie pas mal de personnes qui m'ont pu euh, me mettre affilié sur Twitch Donc je vous fais des petits bisous Et sur ce, on se retrouve sur Twitch et Youtube pour plus de fun Allez, bisous